Vous êtes là vous tombez en plein de pause café mais c'est pas un problème suivez moi on va aller dans mon atelier par ici voilà par ça c'était la cuisine mon atelier est juste à côté voilà avec toutes les choses sur lesquelles je suis en train de travailler pour le moment pas mal de peinture beaucoup de peinture Canapés confortables, très important pour recevoir l'éditeur et les fans. Mmh, mmh. <coughs> oh, une petite corona qui est resté dans la gorge. Alors, ici, c'est mon atelier de peinture, mais aussi de bande dessinée. Ça, c'est ma table à dessin. Donc, voilà, je vais vous apprendre à dessiner un bloc. Allons-y. vais vous apprendre à dessiner un bloc en couleur. alors euh, contrairement à mes collègues français je vais pas faire de crayonné parce qu'en belgique on est beaucoup plus fort en dessin que les français c'est parti alors on commence par les yeux bon c'est un, un papier aquarelle hein. c'est pas un vulgaire papier à dessin Voilà la faussette, la bouche, quelques dents. Alors on va faire un bloc qui court. On voilà a un bras. L'autre bras, on va le mettre là. Petite ombre, parce que le bras est à l'arrière. Quelques cheveux. Ensuite, le bas du corps. Alors, on va pas lui faire de jambes, on va directement s'attaquer aux pieds. Enfin, plus précisément aux orteils. Le dessous du pied ça, ça me paraît bien voilà alors il lui manque un pied qu'on va mettre derrière là aussi comme il est à l'arrière petite ombre Et évidemment qui dit bloc dit pustule de calibre différent donc c'est assez simple, c'est un demi rond avec deux petits tirets ou ouais. Voilà pour le dessin. Alors euh, comme il, il court, il est un petit peu au-dessus du sol, donc on met une petite ombre. Voilà. Donc une fois que cette opération est faite, on va sécher au sèche-cheveux pour aller plus vite. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la couleur. Alors, c'est des, des pinceaux aquarelles, on va travailler à l'aquarelle. Donc j'ai ma petite palette ici. Prendre une feuille de papier pour un petit peu juger de la couleur. Je propose de le faire en vert. On va utiliser ce qu'il y a déjà dans la palette là. Bon, tout ça n'est pas très orthodoxe, évidemment. J'improvise toujours en aquarelle. Il n'y a jamais deux dessins qui sont les mêmes. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que... Il y a des accidents qui se passent et c'est ça aussi qui est, est gai. Même quand on maîtrise vraiment bien l'aquarelle, on a rarement deux fois le même dessin. Donc on passe un premier, une première couche, un premier, un premier jus en essayant bien sûr de ne pas dépasser, Bon, il faut essayer d'aller relativement vite pour que ça ne sèche pas, parce que dès que l'aquarelle sèche, ça fait une couture, là où on s'est arrêté, c'est irratra irratrapable. Voilà, alors je vais prendre un pinceau plus fin pour les bras. Donc c'est un premier à plat de verre bon le dessin est assez assez plat mais c'est exactement ce que je veux pour la première étape on sèche voilà alors maintenant on va on va donner du relief en mettant des ombres donc on reprend le même verre et on y ajoute sa complémentaire, sa couleur complémentaire qui est le rouge, ou à peu près, ce qui fonce le, le vert. Et il s'agit d'appliquer du vert là où il y a moins de lumière, c'est-à-dire que la lumière vient du dessus, donc par exemple en dessous de la bouche ici, c'est plus foncé. Bon après il faut le faire un petit peu au pif, il n'y a pas vraiment de truc, il y a des grands principes mais on s'en écarte toujours au final. Là aussi je pense que c'est plus creux, cette partie là doit être plus foncée. Le dessous du pied, bien évidemment. Voilà, ça nous donne déjà un premier relief. On sèche. En séchant ça s'éclaircit un petit peu donc on peut répéter l'opération. chipote hein. en fait on peut y revenir pendant des heures et des heures pour peaufiner c'est jamais évident de savoir quand est-ce qu'on a vraiment terminé c'est au pif on peut pas toujours expliquer ce qu'on fait Voilà, alors je vais faire les yeux euh, orange. Pas trop fort. Bon. Alors quand on fait les yeux, on fait une petite réserve. Un petit, un petit rectangle ou un petit rond. Ça donne euh, un effet de brillance dans l'œil. Voilà, comme ça. Là, on sèche aussi. Alors on va un petit peu souligner l'œil avec de l'orange plus foncé, mais il faudrait peut-être ajouter un, je sais pas quoi, un truc plus foncé, un orange plus foncé en dessous comme ceci. Ça donne plus de, de réalisme dans l'œil. Oh, je vais le mettre dans mon café. Alors, pour les dents, qu'est-ce qu'on peut mettre Un peu de jaune, un hein, jaune-brun, comme ça. Qu'est-ce que ça raconte ça Oui, comme ça. Les griffes, c'est pareil. Bon, ben bah, ça, c'est du détail. Hein. Voilà. Alors, euh, normalement, on peut prendre du blanc pour faire des petits rehauts, mais je n'en ai pas. Donc, on peut, dans ce cas-là, Gratter le papier, la petite pustule par exemple ici, euh, comme c'est sphérique, il ben, y a un petit reflet blanc dessus, petit point blanc. Donc en grattant, on arrive, on a, on a à peu près le même résultat que si c'était de la gouache blanche. Voilà. Mais il ne reste plus qu'à signer. Voilà, c'est pas très compliqué finalement, il faut juste un, une boîte d'aquarelle, un peu d'encre et, et c'est bon. Et bien voilà, à la prochaine fois, merci